Est. Tout Florentin, il me prévient pas, il lance un direct. Et bam, j'entends le tingle, j'étais même. C'est la surprise, voilà, je m'y attendais pas. <rire> <rire> euh, allez, reprenons un peu de sérieux, on est en direct toujours de la médiathèque de cette magnifique, on va dire, médiathèque de Nétreville. J'ai été rejoint du coup par Christophe. Bonjour. Comment ça va Bah, ça va. Alors, comment. Alors, bah, du coup, tu vas te présenter un petit peu et me dire euh, comment euh, est arrivé un projet euh, comme cela par rapport euh, comment est la médiathèque, comment était l'ancienne, euh, on va dire à peu près l'histoire, euh, soit ton histoire, soit l'histoire la... du projet des médiathèques, du coup, sur Netreville. Alors, moi, je suis arrivé en 2017 sur le réseau de lecture publique de la ville d'Evreux. Donc euh, bah, je suis arrivé dans l'ancienne bibliothèque mmh. qui était située dans l'ancien... le centre, de commercial, le centre des commercial des Peupliers. Des Peupliers. Donc c'était un espace plus petit que celui-là. Donc euh, c est, c est... là c'est le double de surface, donc c'est un, un nouvel espace à s'approprier. Euh, mais l'ancien, euh, voilà, il y avait euh, un côté cosy aussi... Euh, mmh. donc, mais moins cosy oui. que celui-là bah Celui-là, il y a la possibilité de, faire, de, de, de créer des, de nombreux espaces, des espaces de travail, des espaces un peu plus de détente, avec euh, notamment prochainement, une machine, un, une machine à café, ouais. un espace détente, un espace de travail plus silencieux, entre guillemets, ouais. des espaces de jeu, des espaces pour se détendre, il y a un patio aussi. Voilà, donc, euh, on peut créer ah oui, plusieurs oui, espaces. Bah oui, on, peut, on peut en parler, par exemple, si tu veux, du patio Qu'est-ce que c'est un patio, par exemple Qu'est-ce que ça va être ou qu'est-ce que... Bah, ça va être un jardin projets. partagé avec la résidence euh, autonomie senior. Donc il y a possibilité de, de partager, d'animer de, des, des animations intergénérationnelles, mais aussi de s'approprier le lieu pour des activités euh, telles des euh, visionnages, de, de films, euh, aussi. On peut, voilà, et aussi des détentes. Parce qu'on a acheté ouais. des chiliennes, euh, un mobilier de jardin. Donc, il y aura ouais. possibilité l'été, quand il fera beau, de, ouais, bah oui, de sortir. Pour l'instant, c'est oui. pas trop l'époque trop, trop de sortir tout ce genre de mobilier <rire> en extérieur. Euh, la première question qui me vient en tête, c'est quel est le rôle d'une un, personne qui travaille dans une bibliothèque Comme toi, par exemple. Qu quels sont les rôles ou les tâches que tu fais dans la médiathèque euh, alors Il y a mille. des tâches euh, de logistique, entre, euh, voilà, entre guillemets, à gérer, bah, le, euh, de surveiller le prêt, le retour, grâce aux automates oui. de prêt, euh, d'établir aussi de... Faire les réservations, des livres demandés par les, les, les, les euh, les, les lecteurs, le public, oui, oui. les lecteurs. Mm -hmm. Il y a à gérer aussi la, la navette, parce qu'on peut. Voilà, il y a une, un système de navette euh, oui, dans le réseau les, de lecture la publique. Des de documents. Oui, parce oh que les gens peuvent oui. rentrer dans n'importe quelle bibliothèque du réseau et. Mm -hmm. Voilà. Et Donc, tout revient tout oui. le temps dans sa médiathèque voilà. de base. Oui. Okay. donc ça c'est les tâches euh, après il y a aussi à accueillir le, les groupes, différents mmh. groupes euh, ça va des tout petits jusqu'au, voilà ça peut être euh, aux seniors, mmh. aux personnes handicapées, euh, voilà Oui parce qu'en oui. période scolaire vous oui. recevez tout ce qui est mmh. école centre de loisirs euh... Oui, alors pendant aussi les vacances euh, scolaires pour les, les centres de loisirs aussi. bien entendu voilà, il y a aussi à gérer les, les, acti les actions voilà de mm -hmm. médiation comme euh, actuellement avec euh, XPO l'événement XPO euh, mm -hmm. autour du numérique. Euh, cet après-midi, euh, on accueille une conférence sur euh, l'intelligence artificielle. Voilà à 17 h Donc il ouais. euh, y a voilà à gérer euh, toutes ces toutes toute ces, cette sorte d'actions. Tous ces événements oui. là. Est-ce qu'il y a des événements à part XPO qui seront prévus dans pas longtemps ou pas du tout ou ou pas? Euh, après il y aura bientôt euh, Alors ça, va être, ça sera pas euh, exclusivement à la bibliothèque de Netreville Mais mm -hmm. euh, au mois de juillet on va participer au village du sport et de la culture à Trangis oui. Donc il euh, y aura des lectures, il y aura des escape games euh, mm -hmm. voilà. Comme oui. un peu les grands événements euh, Comme le salon du livre jeunesse Il y a eu quelques temps qui a lieu il y a 15 eu... jours à peu près ouais, Voilà à la fin du mois de mars semaines, Oui ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Et ah. euh, est-ce qu'au niveau de la médiathèque, toi, tu as un coup de cœur au niveau Alors là, actuellement, euh, je viens de terminer un roman adulte qui s'intitule « La carte postale » d'Anne Beres, qui a eu le prix, le prix euh, Renaudot des lycéens. D'accord. Euh, euh, je... de... Alors, c'est jeunesse ou adulte Non, c'est adulte. Voilà. Ça, c'est adulte, d'accord. Même si je, je gère le, le fonds jeunesse, mm -hmm. je m'occupe plus particulièrement du fonds jeunesse, mais... Ouais. Euh, je lis quand même des, de la littérature adulte. adulte. Voilà. Et ça parle de quoi du coup L'histoire parle de quoi Donc la carte postale, en fait, c'est l'histoire d'un. En fait, euh, un jour, une personne reçoit une carte postale et en fait. Euh, c'est lié à son histoire de, de famille, en fait, euh, parce qu'en fait, sa famille euh, est juive. Et euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ses grands, ses arrières, grands-parents, ses arrières-oncles ont disparu, voilà, ont été mmh. déportés. Et donc, elle remonte tout le fil de, de son histoire avec cette recherche. Qui a écrit cette carte postale Qui lui a envoyé Parce que en fait, mmh. voilà, donc c'est des secrets de famille, c'est toute. Euh, c'est très documenté et en plus ça se passe dans la région d'Evreux, en fait, euh, dans l'heure Voilà. D'accord. Et ça, je ne savais pas, voilà. Il ah, euh, y a eu un euh, certain succès euh, national, euh, ce, mm -hmm. ce livre. Et ce livre, non. ça fait longtemps qu'il est sur le réseau, c'est une nouveauté. Oui. Non, c'est plus une nouveauté, euh, il est sorti en 2021, euh, bah, je pense en septembre, la rentrée littéraire dernière, euh, oui. la dernière rentrée littéraire en septembre, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Oui, et voilà. puis en plus les nouveautés, ça dure voilà. combien de temps à peu près sur le réseau Une nouveauté euh, dure. C'est mo euh, trois mois. Trois mois. D'accord, une nouveauté dure trois mois oui. et après il est empruntable tout le temps. Oui, voilà. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a d'autres questions que oui. je en Je ne sais pas. Est-ce que au niveau presse, comment c'est géré la presse Ouais au niveau de la presse. Et... La pre... Après, nous, on est abonné à un certain nombre d'abonnements, oui. magazines, euh... Euh, journaux. Mais non, c'est bon, on peut, voilà. on peut continuer. Oui, c'est juste qu'on n'a euh, plus le retour. Journaux, euh, donc là, euh, on a toutes sortes de magazines. On a des magazines pratiques sur la cuisine, sur le euh, ouais, euh, euh, choisir Voilà, sur euh, le jardin. Le jardin. On a un focus euh, quand même sur l'art avec ouais. l'œil, mm -hmm. voilà, euh, sinon euh, autour du, des personnes plus âgées notre temps, il euh, y a mm -hmm. Prima aussi, on a Jeune Afrique, sinon on a les deux, ouais, bah oui, que, on a oui. un hebdo, euh, leur heure leur info, info. l'hebdo local et un quotidien, euh, le, le, ah, le quotidien ah, le, régional Paris-Normandie. Paris D'accord, voilà. okay. Et eh bah ben écoute, Christophe, merci d'avoir répondu bah à mes merci questions. merci à toi, Martin. Et... Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Ah bah vous. moi, c'est un plaisir de travailler dans, ces, dans ce bel sûr, univers, voilà. Bah oui, c'est sûr, c'est quelque chose de très passionnant à faire. Voilà, euh, merci. Du coup, on vous retrouve, je pense, peut-être euh, cet après-midi à voir si on retrouve des personnes dans la matinée. Mais sinon. On... Ou on aura peut-être une personne là avant de finir notre émission de la matinée. Et puis on vous retrouvera sinon cet après-midi sur les coups de 14h15 10 15 à peu près. Voilà. Webcap Nord-Est, l'émission des jeunes.